Ayant changé le nom de la chaîne de Anne Abulon à Plaisir Keto, maintenant, ça va aussi être beaucoup focalisé sur les recettes pour vous donner des idées euh, de comment vous pouvez faire, vous alimenter, préparer euh, en mode keto et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur une journée type keto comment est-ce que ma journée se passe euh, je mange deux fois par jour mais je vais pas filmer que les repas je vais présenter en fait des temps forts de ma journée depuis le réveil ce que je fais je me suis levée il y a quelques temps je pense autour des 6 heures tout le monde dort encore je suis la première qui, qui, qui est debout euh, qui suit debout et donc euh, là je vais, quand je me lève, je commence par assaisonner des viandes et ici j'ai une dinde fumée, donc je vais découper ça et, et l'assaisonner, euh, c'est une cuisse de dinde je vais la et je vais aussi faire du poisson fumé. J'ai eu la critique que je ne mange pas beaucoup africain. Je mange africain. Je mange africain, mais je ne prépare pas africain chaque jour parce que euh, très souvent les repas sont assez lourds, surtout au niveau des compléments. Et ça prend aussi beaucoup de temps de faire les recettes traditionnelles. Donc euh, en semaine, j'essaie de faire vraiment des choses qui ne prennent pas trop de temps, des choses rapides le week-end euh, ou deux fois par jour je peux faire ça mais nous sommes en semaine mais je vais faire aujourd'hui le gombo à sauce gombo avec donc, la viande fumée le poisson fumé et euh, le foufou et pour moi je vais faire le foufou adapté un foufou adapté, un foufou au chou pour le rendre keto friendly donc vous verrez ça à, à ce moment là, pour le moment je vais assaisonner et pour que ça soit prêt d'ici l'après midi quand je vais préparer. Donc ici, j'ai la dinde découpée que j'ai légèrement assaisonnée parce que euh, ça vient déjà un peu assaisonné donc euh, je mets pas trop, juste un petit peu de sel, de poivre, un petit peu très léger et d'épices et voilà le poisson fumé que j'ai aussi nettoyé et trempé dans l'eau parce que c'est un petit peu dur donc euh, ça c'est prêt. Je vais mettre au frais, et voilà. C'est le temps de la dîme. Donc, euh, après, je descends faire euh, un petit peu d'exercice. Et ici, j'ai plusieurs poids. Euh, donc, euh, là, je pense que c'est 22 livres. Et là, c'est 15 livres Chacun. Et j'ai 10 livres ici et 7 livres. Je pense que je vais utiliser ça aujourd'hui dans l'exercice d'aujourd'hui. C'est parti. <cressos> <cressos> <cressos> <cressos> <cressos> <cressos> <cressos> <cressos> Three, shoulders back, back knee down, weight into the front of the heel, that front heel is pushing into the floor, you almost want to lift the toes off, the front heel, you can do it, come on, keep it going, On control. I want you to lift, squeeze the core, what happens when the knee comes up, it comes above the waist, so that that's your focus, come on, keep it pushing, keep it going, Premier repas de la journée, je vais euh, faire un chocolat chaud. Il fait froid. Donc, euh, sur le site, il y a la recette de mon chocolat chaud keto. Ici, j'ai mis la poudre de cacao, collagène, la poudre MC, M C M. J'ai aussi mis ça que ma bonne amie m'a donné. Donc, je vais mettre... Euh, le lait d'amande, je vais chauffer et mettre un, un petit peu de crème. Donc, je vais euh, faire aussi deux oeufs. Donc, euh, j'ai mes deux oeufs là et avec du bacon. Je pense que je vais mettre euh, des de, épinards dans l'œuf. Un peu d'épinards. Bon. Donc, en général, le premier repas, je le fais un peu style petit déjeuner et je vais tester aujourd'hui. Ça, c'est mon pain keto que j'ai fait moi-même. J'ai fait le pain moi-même. Et je vais tester ce chocolat. Je vais tester ce chocolat que ma bonne amie m'a donné. Ça, c'est au lait. Chocolat au lait. Donc, c'est fait avec euh, de la citrouille. Au lieu de, de l'huile de, de palme, c'est fait avec la citrouille. Et je vais tester avec euh, celui au chocolat noir, ici. Euh, il y a un peu de sucre, mais c'est pas trop. Je vois qu'il y a 4 grammes de sucre. Donc, euh, pour une cuillère à soupe, on a 130 calories. Et euh, les glucides euh, total, 6 g Et en net, je pense c'est 4 grammes. Parce que je vois c'est 5 grammes. Ouais, c'est pas pire, mais bon. Ce n'est pas 100% qui est tout, mais c'est vraiment mieux que le chocolat... Euh, Pur sucre du commerce, donc je vais tester ça au goût et puis euh, voilà je vais vous dire. Alors on va goûter et avoir les impressions. Mmh. Ah bon. <rire> cool. Donc en fin de compte, euh, mon premier repas ça sera donc cette omelette avec euh, les épinards et notre test du chocolat au euh, à la citrouille, choco-citrouille et mon chocolat chaud keto que j'ai fait. Donc, euh, c'est ça pour le premier repas. Alors, pour le deuxième repas, rappeler euh, la viande que j'avais découpée le matin et à ses donc ça ici avec le poisson fumé je vais mettre le lignon donc euh les fréquérer un petit peu ensuite je mettrai euh, le gombo bon ça je vais euh, l'émincer parce que j'utilise cet outil de wire pour euh, émincer donc je tire et ça devient vraiment fin donc euh, ça prend la texture moins d'un gombo découpé c'est le raccourci <rire> donc et, et puis pour le foufou la semoule j'ai la semoule ici pour euh, pour la famille, euh, ils vont avoir la semoule et moi je vais tester aujourd'hui le foufou de chou. Donc, j'ai acheté ce sac de choux euh, que je vais donc tester avec euh, et je vais euh, utiliser comme collant la poudre d'enveloppe de psyllium que j'ai ici et aussi le hot fiber. Ça, c'est tout à fait keto. Bien que ce soit euh, euh, l'avoine donc ici vous pouvez voir les glucides c'est juste euh, 3 grammes et donc c'est en fait des fibres donc c'est différent de l'avoine euh, traditionnelle là c'est vraiment les fibres même donc ça peut servir de collant et euh, à la fin, vous verrez ce que ça va donner. Donc, euh, le deuxième repas de la journée, ça va être bientôt prêt. Alors, pour terminer, voilà le rendu final de ma sauce gombo. Avec euh, le foufou version keto. Donc, on voit que dans la sauce, il y a beaucoup de, il y a de viande, la viande et le poisson fumé. Chez nous, on dit que ce sont des obstacles. Et donc, on appelle ça euh, foufou, enfin, sauce obstaclée <rire> pour dire qu'il y a beaucoup de viande. Et pour les autres, c'est ici. Donc pour les autres, j'ai fait leur foufou là. c'est bon. Donc, c'est ça mon deuxième repas. Et je pense que je vais aussi prendre mon reste de biscuits que j'ai testé dernièrement et que je j'ai posté sur le site. J'en ai encore deux. Donc, ce sera ça pour dessert. On va voir. C'est encore costille, hein. Donc, c'est ça. Alors, voilà une journée keto type. Alors, j'espère que cette journée, euh, une journée keto dans ma vie, <rire> vous a intéressé avec les grandes lignes de comment est-ce que je passe ma journée en mode keto, les deux repas de la journée et tout et toutes les autres petites choses qui se passent aujourd'hui en particulier il n'y a pas eu grand événement c'était juste au travail et puis le manger et voilà nous sommes rendus au soir je vais manger mon dîner et puis je vais je vais voir pour la suite donc, euh, en tout cas, si un tel contenu vous intéresse, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous souhaite de passer des bons moments. Je vous souhaite de vous nourrir que du bon. A bientôt. Bye bye.